J'ai une super nouvelle pour vous. Ce mardi sur France 2 à 20h22, Fabien Roussel est l'invité du journal de 20h. Et donc, je vous invite à vous mobiliser comme des dingues pour que partout ce mardi, on voit Fabien Roussel. Donc, je vous invite à la fois à communiquer en amont auprès de vos amis, de vos voisins, de votre famille. Pourquoi pas d'ailleurs à inviter du monde chez vous pour regarder Fabien ce mardi dans le respect des gestes barrières bien sûr, mais enfin avec l'apéro quand même pour que ce soit convivial. Et puis ensuite, à diffuser massivement les vidéos qui seront mises sur les réseaux sociaux. À les diffuser sur les boucles WhatsApp que vous avez, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux auxquels vous avez accès. Il faut qu'on voit Fabien Roussel partout et ça peut être le début d'une belle percée.